internaute, comment ça va Comment te sens-tu dans ton rôle de grenouille qui cuit un peu plus fort chaque jour dans la casserole de cette semaine hein Bon, on parlera de ça un peu plus tard dans une autre vidéo, parce que dans celle-ci, il s'agit de tout autre chose. Enfin, pas tout à fait. Car entre la privatisation d'Alstom à Belfort et la transition écologique nécessaire à opérer en France, il y a des liens forts, des liens clairs et importants qui se font. Samedi dernier, j'étais alors non pas à Marseille avec les Gilets jaunes, bien que j'aurais adoré, mais à Belfort avec les salariés de General Electric, anciennement donc Alstom, menacés de perdre leur emploi. Armé de ma seule caméra et d'un micro, j'ai voulu aller comprendre les motivations des manifestants et cerner un peu mieux les enjeux locaux qui sont en fait fondamentalement nationaux. Aujourd'hui on est là pour envoyer un message très clair à Général Electric, au Gouvernement, on ne veut pas de ce plan Après 3 h 30 de route via la Suisse, je suis arrivé un peu avant 14h, place de la Résistance, devant la maison du peuple, ça ne s'avons pas, où nous avions tous rendez-vous. La foule affluait de partout, ce jour-là nous étions des milliers à occuper la rue. On parle d'environ 10 000 manifestants. ont travaillé, ont construit cet outil de travail. Avec quoi ils l'ont fait? Avec leur savoir-faire, leur métier, leurs compétences. La turbine à gaz, c'est neuf segments de machines. Entendez-moi bien, neuf segments de machines que nous sommes capables de faire. C'est capable de délivrer 600 mégawatts sur le réseau en une demi-heure. Réussite technologique. Et vous, citoyens? Vous êtes concernés par ce débat, comme les parlementaires, comme les hommes politiques qui aujourd'hui sont à côté de nous. Pour quelle raison On est en train de parler d'énergie. De On est en train de parler, je veux dire, d'un besoin. Je veux dire de quelque chose qui concerne la nation et les citoyens tout entiers. À savoir l'accès à l'énergie. Qu'on conserve cette indépendance énergétique en France. Avec nos usines, avec nos savoir-faire. Si tu y viens, ce sera pour désendetter le groupe. Ils sont en train de tailler en pièces, de tailler les couverts de l'industrie. Donc, dans ce cadre, si on veut des écoles, si on veut je veux dire du logement, si on veut des hôpitaux publics, si on veut je veux dire cet ancrage sur un territoire, sur une région, c'est avec, effectivement, d'un point de vue économique, des industries, fiers de l'être, debout avec ses métiers et ses compétences, pas livrées aux appétits. La seule solution, Macron doit sortir du bois. Et tenir, Travaillez avec les autres qui sommes responsables, qui connaissent nos métiers, qui savons ce qu'on peut faire demain. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes avec nous ouais La présence de Jean-Luc Mélenchon a beaucoup fait parler chez ses détracteurs éditorialistes, jusqu'à voir des sondages en ligne demandant si c'était son rôle ou non d'être parmi les manifestants. Mais aucun sondage à propos des nombreux autres élus présents eux aussi. Mélenchon, qui a revêtu un gilet jaune qu'on lui a offert durant la marche, était présent en soutien aux manifestants, comme très souvent, cohérent avec la lutte qu'il mène aussi, et n'a donc pas pris la parole en public. Néanmoins, l'accueil de ce dernier a été fort chaleureux. Impossible de l'approcher, vu la nuée de journalistes qui gravitent autour de lui, hein, et qui n'hésitaient d'ailleurs pas à se bousculer, à se piétiner avec force, pour tendre un micro à l'homme qu'il somme pourtant de se taire la plupart du temps. Mais reste jusqu'au bout car plus tard dans la manifestation j'ai pu interviewer une autre élue et ses réponses vont te ravir. Alors là, je vois que vous êtes en famille avec les enfants, la, la femme, la fille, etc. Pourquoi vous êtes venu en famille avec les enfants et tout ça Parce que l'histoire d'Alstom, c'est une histoire de famille. Il y a des grands-parents, des parents, des enfants, des cousins, des amis qui ont fait leur carrière professionnelle à l'Alstom, ensuite à General Electric. Donc aujourd'hui, c'est le rassemblement familial qui fait corps par rapport à une histoire qui se retrouvent dans la rue pour dire non à ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes venu avec votre fils, mais pourquoi du coup, pourquoi pas seul? Mon mari, il bah, faut leur montrer l'exemple dès le plus jeune âge, tout simplement. Voilà, il faut qu'ils soient conscients que c'est pas qu'une histoire de grands, c'est le futur de tout le monde. Hein. C'est leur futur à eux aussi. Quel futur ils vont avoir? Euh, dans quelle société? La violence, tout ça, ça, ça fait un petit peu peur. Euh, le climat, il y a plein de choses, c'est beaucoup de points d'interrogation et on n'a pas beaucoup de réponses aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on va un petit peu dans le flou. On vient soutenir G. Euh, mon fils euh, travaille au Général Électrique. Et puis bon, bah, c'est normal de venir soutenir euh, tout le monde. Moi, je suis un ancien d'Alstom. Voilà, J'ai travaillé une trentaine d'années chez ASTOM. Bon, bah, maintenant, les enfants sont concernés par tout ce qui se passe, le plan social, donc je me, je me sentais le devoir d'être là, voilà. Pourquoi avoir choisi de porter quand même cette couleur aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle invoque maintenant bah, Pour faire voir que je suis toujours là. Je suis toujours gilet jaune, j'y serai jusqu'au bout, moi. J'ai rien à perdre. Écoutez, c'est quand même un drame pour nous. C'est une mini-trahison quelque part et c'est un drame social et économique, effectivement. Et aussi même familial, finalement. Je crois effectivement que ça concerne tout le monde, tous les âges. Donc, qu'il y ait un maximum de personnes présentes, je pense que c'est important. Pour être auprès des salariés qui risquent de perdre leur emploi et en conséquence, je veux dire, ça a un impact économique important. Et peut-être qu'il faut faire changer les choses, au lieu de donner de l'argent aux actionnaires, il faut peut-être maintenir le travail et l'emploi, et le savoir-faire, et surtout ici. Si je vous dis là maintenant, euh, Emmanuel Macron, qu'est-ce que ça vous fait on, a, on sait pratiquement de source sur le rôle qu'il a tenu dans la vente de l'entreprise à moitié aux états unis hein, pour être précis. Cette partie très largement politique, vous en dites quoi J'en suis convaincue, après dans les détails, euh, ne les maîtrisons pas, je ne vais pas m'engager, mais qu'il y a eu des, des facilités euh, au niveau politique, j'en je, suis certaine. Le pays s'est privatisé de partout. Vendre ne pose pas trop de problèmes. C'est ne pas avoir la possibilité de défendre ce qu'on a vendu si c'est pas.. Enfin, si le contrat n'est pas bien respecté. Sur J, entre autres, je me demande s'il n'y a pas eu une minorité de blocage. Je me pose vraiment la question. Alors s'il y a eu. Alors là, il faut expliquer, s'il n'y a pas eu, il y a eu un peu quelques amateurs finalement que négocier le contrat. Et vous, du coup, la privatisation, une... je ne sais pas, il y a un truc qui vous parle, est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre le fait de vendre Forcément contre, et puis il y a des, des savoir-faire et des valeurs qu'il faut qu'ils restent à l'État, et que l'État reste positionné, et malheureusement, l'État avait une part importante chez Alstom, et aujourd'hui, on voit bien ce que ça donne, vraiment. La, pri la privatisation, ça parle aussi du service public et euh, donc ce qui dit service public euh, pose la question de, du profit et de la rentabilité. C'est un service au public ou c'est de la rentabilité donc vous êtes Je suis contre la, la privatisation, effectivement. Alors euh, je soutiens JI et plus particulièrement aussi Alstom parce que mon papa travaille là-bas depuis plus de 25 ans. Donc c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui pour le soutenir parce qu'il a probablement des chances de se faire licencier euh, du jour au lendemain. voilà. Donc c'est pour ça. On n'a pas forcément de, de pancarte pour des soutiens, etc. Mais on est là et on, on participe au mouvement en tant que les autres. Je vais te provoquer un petit peu. Donc c'est égoïste, c'est que pour ton père Non, non, c'est pour tout le site et c'est pour Belfort en général. Parce qu'on voit très bien que nos commerces sont en train de mourir en ce moment. Et euh, fermer ce site, ce serait vraiment la catastrophe sur, euh, pour notre région et surtout pour le site de Belfort. Tu suis un petit peu la politique, j'imagine. Euh, ce qui fait remuer la France, c'est les Gilets jaunes et puis le, le mouvement pour le climat. Est-ce que ces luttes-là te parlent Comment tu t'inscris cette manif dans ce contexte général Concrètement, je vois qu'il y a le mouvement des Gilets jaunes qui s'est rajouté à ce mouvement-là. En soi, c'est bien parce qu'ils ont des revendications, mais je trouve que c'est un peu quand même à part de G. Ça en fait partie, mais c'est pas complètement dans le même... Euh dans le même environnement, je dis, voilà, c'est des gens qui travaillent, des salariés, tout ça. Je veux dire, voilà, il faut être réaliste à un moment donné. C'est vrai qu'il n'y a pas non plus tout le monde, tous les gilets jaunes qui travaillent. Et donc c'est pour ça que ce mouvement, il est presque plus important pour moi que celui des gilets jaunes. Parce que là, c'est vraiment des salariés qui vont se faire licencier du jour au lendemain. Alors qu'il y a leur, toute leur famille qui travaille là-bas. Puis un jour, ils vont se retrouver sans rien du jour au lendemain. Et moi, je trouve ça vraiment injuste et égoïste, voilà, de la part du gouvernement de faire quelque chose de pareil. Euh, bah, à 13 heures, on le bah, lutte, bon, okay. Caroline Charteau, je suis première adjointe de la commune de Cunelière. Ma présence ici, c'est pour soutenir euh, les, les salariés de General Electrics, puisqu'il y a un plan de licenciement de, de 1044 euh, personnes qui est, qui est prévu. Et donc, euh, bah, on vient les accompagner pour les soutenir dans cette période difficile. Et ce n'est pas que 1000 emplois qui seraient perdus, et bien plus avec les sous-traitants. Euh. Une question peut-être de politique plus large, euh, je vous connais pas du tout. Dans quel courant politique vous vous inscrivez apolitique. Euh, vous êtes apolitique pour voilà. une politique C'est quand même bizarre. <rire> à partisan, vous voulez plutôt dire Voilà, oui, euh, à partisan si vous voulez. Vous n'avez pas de carte dans un parti politique commune, euh, Une petite commune, donc c'est vrai que la priorité c'est de faire fonctionner euh, l'économie locale, la, la, voilà, locale euh, et puis euh, de s'occuper de, de nos habitants. Euh, au mieux pour leurs besoins euh, au quotidien. Mais vous savez bien euh, que euh, la politique locale, l'économie locale, s'inscrit dans une politique nationale, peut-être même européenne. Un mot là-dessus. Est-ce que vous pensez que, dans le, que la politique libérale menée en France pourrait être propice à ce qu'on sauve Belfort et, euh, et Alors écoutez, moi je serais assez, euh, je serais assez pour euh, une politique libérale dans le sens où elle a été proposée euh, aux élections dernières. Donc la possibilité de voter euh, pour des listes qui étaient présentes uniquement sur, euh, sur site internet, il fallait télécharger les, les listes. Là, là c'est plutôt le, le, plutôt le sujet d'un mode d'élection. Mais moi, la ah. question, elle, elle est précise. Est-ce que, en fait, là, le modèle libéral économique est compatible avec la lutte d'aujourd'hui Alors, euh, oui, bah écoutez, euh, donc c'est vrai que moi, j'avais j'avais retenu ce, ce mode d'élection qui était pour moi... Euh, une On ne parle pas de mode d'élection, je parle de modèle économique. Modèle économique. Le modèle économique libéral et capitaliste est-il compatible avec la lutte que vous menez aujourd'hui Voilà bah, bah tout à fait parce que je pense que là euh, tous les bords politiques sont réunis ici pour, pour la même chose et que l'intérêt des citoyens ce n'est pas. Euh, donc on peut continuer à, à vendre Alstom finalement, parce que le libéralisme et le capitalisme c'est vendre les services publics, donc ça c'est compatible avec, avec votre un quoi C'est que, une question claire. <rire> Est-ce que, est que le capitalisme et le libéralisme est compatible, je le répète pour la troisième fois, est compatible avec cette lutte Vous êtes présente euh, alors voilà, c'est pas dans ce sens-là que, que je voyais oui. les choses, c'est non, non, voilà. Bah oui, parce que là, on a vendu notre entreprise à l'étranger et maintenant elle s'en va avec, euh, avec le savoir-faire, l'argent, donc effectivement, donc là, non, la réponse est non. Oui. Merci pour votre réponse. Il y en a assez, assez, assez de sociétés qui engendre le chômage. Et la précarité, assez, assez, assez, assez, assez. assez. Il y le chômage et la précarité, assez, assez, assez. Des sociétés qui ont genre de chômage et la précarité. Tu me disais là que la CGT, tout ça, qu'est-ce que je... pour toi qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que ça a un sens Ben, bah écoutez, c'est simple. La CGT, bon, c'est bien le dernier syndicat qui qui tient à peu près la route, pour moi ça reste encore des rigolos, dans le sens où pour sauver les entreprises, les gars, c'est d'occuper les entreprises, d'aller à l'intérieur, les occuper et à partir de l'intérieur, tout bloquer et revendiquer. C'est fini toutes ces marches qui mènent à rien. Si, si elles servaient à quelque chose, on ne nous laisserait pas faire. Donc, changer de méthode, changer de méthode et allez-y, occuper les entreprises, occuper les routes, occuper tout. Il n'y a que ça qui pourrait nous, nous sortir de cette grosse merde. Voilà. À partir du moment où on tape dans le porte-monnaie de ces, cette oligarchie, de ces 1% ou 1,5% qui tiennent le pays, il y aura du changement sans ça. Et d'ailleurs, j'ai même envie de vous dire qu'il faut même les contrôler à fond, parce que parce qu'après, ils reviendront et ils chargeront de, de plus belle. Donc, il faut réellement prendre le pouvoir de, de façon citoyenne. C'est-à-dire que voilà, le RIC, c'est une première étape, mais il faut aller encore plus loin. Bon, là, c'est vrai que je, on va, je demande beaucoup, mais commencer par un réel blocage des entreprises si on tape au porte-monnaie, là, ils vont commencer un peu à réagir. Et bon, voilà, je vois, je vois que cette solution-là. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu es sorti dans la rue aujourd'hui avec un peu de jaune, comme ça, là Dis-moi un peu, qui tu es euh, ben, Moi, je suis gilet jaune depuis le début. Et puis, euh, je descends pour l'avenir de nos enfants, la disparition des usines, les lois qu'on fait passer euh, sans nous demander notre avis. Enfin, je suis pour le RIC, tout simplement. Le RIC, c'est Référendum d'initiative citoyenne. Donc finalement, là, ce qui te botte, c'est un peu la démocratie plutôt directe C'est la démocratie tout court, on n'est déjà pas en démocratie. Faudrait qu'on y soit déjà, non Aujourd'hui, on est à Belfort. Le sujet aujourd'hui, même si s'inscrit inscrit dans un truc large, politique et économique, c'est l'usine. Et pourquoi t'as fait la route, toi, là aujourd'hui, en tant que citoyen Pourquoi t'es venu à Belfort, dans cette manif, qui est syndicale, qui est euh, politique Pourquoi t'es venu là non, moi, je suis venu là juste pour représenter les gilets jaunes, et puis... Euh... Euh, la fermeture des entreprises, ouais, au sens large, ça fait euh, 40 ans, 50 ans peut-être, peut-être 40 ans qu'on la voit, ils sont en train de délocaliser, ils partent en, dans les pays euh, sous-développés, et puis euh, la main d'œuvre elle est moins chère ailleurs. Donc forcément qu'ils vont fermer les entreprises ici, qu'ils fassent leurs manifestations, que la CGT parle ou pas, de toute façon, ça ne changera rien. Sinon... Qu'est-ce qu'il faudrait faire Alors je te coupe, si les manifestations et parler ne ch changent rien, c'est un peu cliché, mais c'est ce que tu dis, qu'est-ce qu'il faudrait faire idéalement bah, idéalement, d'issue de l'Assemblée la, Nationale. Et puis, euh, le gouvernement, il faut changer tout. Il faut enlever toutes ces têtes qui y a là-haut, c'est fini. C'est fini. Et mettre des gens vraiment, euh, où euh, euh, par vote euh, référendum, qu'il y ait un ré référendum sur chaque loi, qu'on demande l'avis aux Français sur chaque loi, on n'est pas écouté. on n'est pas entendu. on nous a même pas demandé notre avis, c'est pas possible. Il faut euh, changer complètement le système et dans lequel on vit, quoi. Le, capitaliste, euh, le capitalisme, ça va plus, euh, c'est plus comme ça, quoi. Ils se font des milliards et puis euh, ils vont en plus de ça, ils se permettent d'aller faire la guerre dans des pays euh, comme la Syrie, etc. Ils vont leur vendre des armes, qui se retournent contre leur propre gouvernement. Puis après, ils vont les attaquer puis récupérer le pétrole là-bas. C'est bien gentil, quoi. mais au bout d'un moment, c'est au sens large. Hein. C'est au sens large. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es syndiqué Tu bosses où et pourquoi tu es syndiqué alors je suis salarié à Paris aux meubles et puis euh, suite à des difficultés dans l'entreprise j'ai voulu prendre part un peu euh, à tous les débats euh, au niveau de mon entreprise pour pouvoir participer et agir euh, si besoin. Deux ans après euh, le fait que tu sois syndiqué maintenant, qu qu'est-ce qu que tu peux me dire de la CGT le rôle que, Quel rôle ça peut jouer encore pour les luttes sociales qu'on mène aujourd'hui ben, Je pense que si on regarde partout autour de nous euh, on voit que le premier syndicat qui se met toujours en avant pour défendre les salariés c'est la CGT. Même ici, euh, je pense que quand euh, les gens étaient sur les marches tout à l'heure, euh, c'est vraiment eux qui étaient le plus représentatifs. Ils sont toujours au premier plan. Et aujourd'hui, tu vois autour de toi qu'il y a des gilets jaunes, il y a des gilets verts, il y a des gens des citoyens qui n'abordent pas de sigle particulier J'ai vu euh, euh, des différents partis politiques, euh, la France Insoumise pas mal. Il y avait aussi euh, d'autres, l'Europe écologie les gilets verts, deux, trois trucs solidaires. T'en penses quoi de cette convergence ou de cette union ou Bref, de cette pluralité politique ben, Après, c'est bien qu'il y ait plusieurs types de personnes. Après, je pense aussi que plusieurs personnes ici revêtent plusieurs vêtements. Comme moi, j'ai les gilets CGT, mais j'ai aussi participé à l'action gilets jaunes. Je suis également un citoyen lambda, comme les autres. Et pour finir, qu'est-ce que tu désires Tu une baguette magique, là, le truc que tu changerais dans la société. Tu changerais quoi, là, tout de suite oh, Je dirais le système politique. La façon de fonctionner en général. Parce que là, le système politique, c'est on élit des gens qui nous représentent. Donc, tu voudrais changer ça. Euh, donc, pour une démocratie directe, dis-moi, quoi après, on dirait le même système, mais avec d'autres personnes. En fin de compte, c'est la, la corruption qu'on ressent, que tout le monde ressent. Plus, plus on monte au niveau haut dans l'État, plus on sent qu'il y a de la corruption, et puis que les, les gens ont perdu le contact avec le peuple. Enfin, les gens, les dirigeants. Et tu penses que le capitalisme, etc., est compatible avec l'idéal que tu te fais de la, de la société Non. Aujourd'hui, on voit qu'il y a eu vachement de monde. Est-ce qu'on est content ah bien sûr, on est satisfait de la mobilisation quand même. Elle était très large, très diversifiée. C'est ce qu'on cherche hein, aussi, à créer l'unité la plus large possible. Même si on sait qu'il y a des diversités d'opinion, euh, bien sûr. Mais l'essentiel, c'est qu'on était tous mobilisés pour l'emploi et contre la classe de l'emploi la... industriel. Et ça, c'est le plus important aujourd'hui. En tant que citoyen, toi aujourd'hui, là, tu n'aurais pas ton gilet euh, rouge et jaune un petit peu. Euh, quelle est ta vision, toi, de la situation politique en France aujourd'hui Est-ce que ça va vers le bon, ça va vers le pire je crois qu'on a besoin de, de réfléchir quand même euh, aux orientations politiques qu'on prend aujourd'hui. Hein. Euh, on voit bien, de toute façon, on ne peut pas continuer comme ça, à avoir tout pouvoir aux entreprises sans contrepartie. Qu'en contrepartie, par contre, eux, ils cassent les emplois, qui cassent notre industrie, qui cassent les services, du coup, tout, parce que tout est lié. Et ça, je pense que c'est plus possible. On a vraiment on a besoin, on a besoin de reprendre la main, de penser, repenser que l'industrie, ça doit répondre à des besoins et pas juste à une rentabilité financière. Voilà, moi, si je devais le dire sans gilet, sans rien, c'est comme ça que je le dirais. Parfait. Alors, tu, tu parlais, on terminera là-dessus, de diversifier. Cité, euh, là on a vu des, euh, du vert, du jaune, euh, tout le monde vient soutenir finalement un socle commun qu'on appellerait justice sociale. T'es d'accord avec ça Ouais moi je pense que ça le dirait ouais Je pense que c'est ce qui ressort, ouais. justice sociale et stop au bradage de l'emploi, stop à la casse industrielle, je pense, que, je pense que ça colle bien au thème de la journée. ouais et est-ce que, j'ai parlé avec une, une, une élue locale tout à l'heure, là, et je lui posais la question franco comme ça est-ce que le modèle libéral capitaliste aujourd'hui est compatible avec ce qu'on nous, on vise en fait bah, Il n'est déjà pas compatible avec l'écologie, il n'est pas compatible avec l'humain, parce qu'on le voit bien, là, maintenant, depuis des années, le ruissellement des richesses, je crois qu'on fait la démonstration, ça ne marche pas. Voilà, et donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut partir, il hein. faut arrêter de se poser des questions. Et moi, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut mobiliser, qu'il faut sensibiliser les gens, et surtout qu'on peut faire autrement, parce que les milliards, ils sont pas suffisamment reversés, mais l'argent, il n'y en a jamais eu autant dans le monde. Et ça, personne ne en ce temps-là, l'argent, il y en a. La question, c'est comment on le répartit. Et je crois qu'au début, c'est aujourd'hui, c'est un début de réponse. Et plus je justice sociale. Et euh, tu as un petit mot à dire pour terminer à notre cher Bernard Arnault, qui est devenu numéro 3, le plus riche du monde euh, il y a quelques jours. Un petit mot d'encouragement pour qu'il aille plus loin je ne sais pas s'il faut qu'il aille... Qu aille plus loin. En tout cas, euh, ce que j'ai à lui dire, c'est qu'à un moment, il va falloir quand même entendre. On ne peut pas continuer à avoir des ultra riches qui s'enrichissent et tous les autres autour qui sont plus ou moins dans la misère et qui crèvent. Il y a des gens qui crèvent de pas avoir de travail. Il y a des gens qui crèvent au travail aujourd'hui. Et ça, c'est plus possible. C'est ça aussi la justice sociale. Ça, faut que ça s'arrête. Euh, je suis venue essentiellement parce que moi, je trouve absolument euh, scandaleuse ce qui s'est passé euh, à Alstom. Il y a déjà quelques années, en 1999, pour la première fois, General Electric est entré dans le capital d'Alstom. C'était la première étape. Euh, ça a été une, une erreur énorme. Et petit à petit, on voit où on, est, où on en est maintenant. C'est-à-dire que General Electric a pris possession d'Alstom et qui veulent délocaliser, ils veulent supprimer des postes. C'est-à-dire que toutes les, les brevets sont déjà partis aux États-Unis. Tout ce qui nous permettrait de faire la transition écologique, euh, les turbines à gaz. On s'est fait voler le, le savoir-faire d'Alstom, à Grenoble aussi. À Grenoble, c'était des turbines pour les barrages, donc qui sont essentielles pour la transition écologique. Euh, qui sont partis, euh, enfin qu'on voulait vendre à Siemens, euh, mais en partie, elles sont parties en Chine déjà. Donc en fait, on perd euh, tous les brevets, partent en même temps. Et surtout, le savoir-faire des, savoir des hommes, ce qui est le plus important, disparaît dans l'affaire. Mais finalement, c'est pas si grave, vu qu'on ne compte pas faire la transition écologique. <rire> oui, voilà, exactement. Enfin, pour l'instant, c'est vrai qu'on ne voit pas tellement l'horizon de la transition écologique avec Macron, ça c'est sûr. Mais on aimerait avoir un autre. Euh, voilà, un autre monde est possible et on continue à y croire. J'espère qu'avec ce beau panel d'interviews, de témoignages, tu auras pu donc maintenant comprendre un peu mieux la situation et ce qui se passe à Belfort, mais aussi mieux cerner le contexte politique global, national, dans lequel finalement tout s'imbrique au contraire des croyances ou alors de la langue de bois de cet élu et de beaucoup d'autres, il est impossible de dissocier le local du national et même encore d'une échelle plus importante en matière d'économie, d'écologie, de services publics, bref, tout est intrinsèquement lié. Et force est de constater ici, et d'ailleurs plus personnellement encore hors caméra, que les citoyens manifestants se revendiquant gilets jaunes étaient les plus à même à lire, à comprendre et à exprimer la situation politique comme globale. Et leur présence, en fort nombre, hein, samedi dernier à Belfort, venait à le prouver. Bon. Et moi je te remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout en espérant qu'elle t'aura plu. Et je ne le répéterai jamais assez. Le fruit de mon travail ici est gratuit, mais coûte à produire. Donc si tu le désires, si tu en as les moyens, tu peux te rendre sur la page tipeee.com slash chose à te dire pour réaliser, m'aider à réaliser la suite de l'aventure en contribuant même d'un seul petit euro mensuel. Si on est des milliers à le faire, et ça permettra de créer de grandes choses sur cette chaîne YouTube dans le futur. Et pour le reste, n'oublie pas les pouces vers le haut, les commentaires, les partages, parce que l'algorithme YouTube ne nous aime pas en général, hein, et de t'abonner à la chaîne, bien évidemment. Moi, je te dis à la prochaine parce que j'ai encore mille choses à te dire. Oh, il fait 40 degrés dans ce studio. Bon, il est l'heure d'aller se jeter dans le lac Léman.